Y'a Paypal, vous allez bien au courant. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis ravi d'être avec vous, de prendre, tu vois, le temps de parler. Près du micro, comme ça, t'as l'impression que je te caresse au coin des oreilles, ça te détend comme moi je suis détendu les frérots. Vous récupérez un mec qui aujourd'hui a fait un bain d'eau bouillante et comme tout bonhomme qui sait c'est quoi un bain d'eau bouillante, tu sais à quel point ça te détend les muscles, comme si t'avais une activité sexuelle intense. Ça va, je dis des bêtises, c'est surtout pour vanner nos frérots parisiens qui eux n'ont pas pris de bain depuis longtemps. Hein. Ah, moi je dis pas, avoir une baignoire à Paris, c'est un signe extérieur de richesse très élevé. Hein. C'est du même niveau que les mecs qui boivent des cafés à Saint-Germain-des-Prés ou qui achètent des... Euh, menu chef berliner kebab à 15 euros sur Uber Eats. Ça, c'est les bonhommes qui ont de la thune, mon gars C'est des bonhommes qui ont de la thune et très peu de problèmes dans la vie, au passage. <rire> on se retrouve pour du live gameplay. On est de retour après la vidéo d'hier. J'ai vu des bonhommes chialer un petit peu dans les commentaires. Ouais, Zach, tu montes les mauvaises pratiques du jeu, hein Les gens jouent aux pompes sur Haus. <rire> Alors, déjà, bienvenue sur ma chaîne parce que si vous êtes un habitué de la chaîne, ça fait juste des années que je prends du plaisir des fois à vanner sur des choses qui sont lourdes et qui sont un peu toxiques dans le jeu, d'accord Sauf que je vais... Hey, on se le disent un truc, ne me prêtez pas une influence que j'ai pas, parce que franchement, il y a eu un clip qui a tourné, là, de pompe sur Das Haus d'un mec qui fait une nuque en 33 secondes et qui a fait des millions de vues, tu crois que quand ce clip sort, c'est ma pauvre vidéo YouTube à 50 000 vues qui va changer le game Ne me prêtez pas une influence que j'ai pas, sinon bientôt je vais me prendre pour Bill Clinton, ça va pas vous plaire, les frères. Bon, tout ça pour dire, on est parti pour le live gameplay, let's go baby Oui les amis, en acceptant de faire un gameplay sur cette map, j'ai accepté le bordel, mon frère, oui, oui, oui, Dome est la map la plus bordélique du, du coup, jeu, coup, et coup, même coup. une des maps les plus bordéliques qu'on ait vu sur un Call of Duty ces dernières années, frère, c'est absolument, bah c'est pas terrible, c'est assez marrant, vrai. moi j'aime bien, moi j'aime bien ce petit bordel comme ça apporté par euh, cette map, ça fait du bien d'avoir une map qu'on va appeler la map Destroy, tu vois, celle où quand tu vas dessus, j'ai pris la gamote dans mes dents, frère, tu sais que quand tu vas dessus, c'est pas là pour rigoler, c'est surtout là pour s'enculer vraiment sévère, et ça, ça fait plaisir, je sais que ça plaira, J'allais dire, je sais que ça plaira au rugbyman de ma communauté, mais je vous jure que je vais pas jouer sur un cliché, je vais juste rigoler. Ça va, ça va, la vie de ma me mère, je suis pas méchant, je vous aime bien. Vous avez du love de Zach. Wouh, monsieur, qu'est-ce qui se passe Encore Encore En plus, j'ai une, une arme verte. C'est l'occasion pour moi de vous dire des faits. Speak des facts, j'aime bien speak des facts, tu vois. Et dans les, les facts que je vais speak, que je vais dire, que je vais répéter, que je vais affirmer... Je vais vous dire que la couleur verte, c'est pas mal, mais c'est pas la folie non plus la couleur verte. C'est pas la couleur que je préfère et je trouve que... Parmi toutes les grosses brandes de couleurs, le de rouge, police, le de bleu, de tout ça, c'est la moins bonne. Elle a, elle a un côté moins noble, je dirais. Tu vois, le, le vert, ça, plus, ça fait de peut de un, plus la plus la es, un peu plus cette baveux, tu vois ce que je veux dire. Je, je fais pas le mec, euh, ouais, rivalité, le vert, santé étienne. non, c'est bon, ça on s'en bat les couilles. Je parle juste de couleurs purement. Oui, oui, on fait des tier listes de couleurs ici, ça n'a aucun sens. Je suis pas un artiste et mon avis vaut sûrement beaucoup moins que celui de GG du bar. Mais pas n'importe quel bar, hein. Le bar du thread Twitter. Et peut-être que je vous en parlerai, mais ceux qui ont Twitter, ils savent très bien de quel bar je veux parler et c'est assez drôle. Voilà voilà. Bon, on est tranquille euh, sur le jeu. Vous avez quelqu'un de détendu ce matin. Ah, ce matin. Ce soir, vous, vous récupérez un Zach Nani détendu. Et vous savez pourquoi vous récupérez un Zach Nani détendu parce que j'ai fait un bain ma gueule. Et là, je sais, les premières réactions seront. Mais Zach, tu as quand même pas nous hyper un truc aussi basique que le bain. Et eh ben, je vais l'hyper. Je vais. Aïe je vais te dire pourquoi est-ce que je vais l'hyper. Parce qu'il y a une partie des gens en France qui malheureusement. Ne connaissent pas les douceurs du bain. Et ces gens-là sont les parisiens. Parce qu'ils ont, qu ont pas la chance de vivre dans une ville qui permet à tout un chacun d'avoir un bain chez soi. Parce que les loyers là-bas sont très très chers. Oh, dommage, je perds mon duel. J'ai failli péter un gros duel là. Oh, C'était le bordel, mais en fait. Je, je, je vais pas sortir d'excuse. Je vais me taire. J'ai perdu mon duel, c'est tout. J'avais une petite excuse en vrai, mais je vais fermer ma gueule. Des fois, vous allez reprendre sa défaite. Hey, ça, c'est le karma, ça frère. J'ai parlé des parisiens là. Il faut que je me teste Des parisiens, on vous aime bien. Voilà, petit dogui, m on, est on est bien. Les frérots parisiens payent des loyers chers, et avoir un bain chez toi quand tu es parisien, c'est un signe extérieur de richesse très très fort, mon frère. Ça veut vraiment dire que t'as réussi dans la vie, tu vois ce que je veux dire. Il y a plusieurs signes extérieurs de richesse quand t'es parisien comme ça, il y a avoir un bain chez toi, mais il y a aussi un truc très con, comme par exemple, je vais te donner l'exemple concret, comme par exemple, acheter des Berliners kebab à 15 balles le menu sur Uber Eats. Ça, c'est un signe de richesse extérieur pas extérieur tu l'appelles comme tu veux mon gars ah oui ceux qui font des kebabs à 15 balles sur Rubber un jour on va vous retrouver on va vous lever Ah mais s'ils si font ça c'est parce que des gens achètent oui des gens achètent c'est bien ça le problème <rire> ouais ouais l'oeuf ou la poule c'est le dilemme tu t'en prends à celui qui achète ou à celui qui propose non ça va on fait de la philosophie à deux balles alors que je veux juste vous dire que je suis de bonne humeur parce que j'ai fait un bain genre je suis détendu j'ai les muscles qui sont calmes tu vois ce que je veux dire genre vraiment je suis bien on, on dirait que j'ai fait des performances sexuelles tu vois pourquoi est-ce que je dis ça bah je vais pas te faire un dessin frère c'est bon c'est juste de l'humour et il il voit un peu pêcheur. un peu pété. En plus, ça, je me permettre d'utiliser ce camo qui ne m'appartient pas et que je n'ai pas débloqué officiellement. Mais c'est pas grave, c'est pour le plaisir. On est bien. J'ai des nouvelles du tournoi que j'avais envie de vous donner, euh, que j'avais envie d'organiser, et je vais vous le, de... je, vais vous... je vais vous donner. Merde, je me suis fait lever ma race c'était mérité en plus. Je vais vous donner les nouvelles tout de suite, et elles sont bonnes. Le tournoi va avoir lieu, ça y est, c'est officiel. Il aura lieu samedi. Samedi sur ma chaîne Twitch, twitch.tv slash Samedi, un tournoi sous forme ODC. Je vais vous donner quelques. quelques détails à propos du tournoi. On est en tête, continuez comme ça. Oh, je t'ai lavé là, mon gars! Eh ouais, mon gars! La vache à 90 pour Kaznani, c'est beau ça En plus, regardez, je joue avec euh, un atout en haut à gauche. Quand vous voyez des les losanges rouges, ça veut dire que je sais où ils spawn. Ça veut dire qu'ils spawn là-bas. Et ça, c'est très positif de savoir ça parce que c'est une information, on va dire, un peu. Quand même un petit peu essentielle. Donc ce samedi sur ma chaîne Twitch Format ODC, 8 équipes invitées C'est pour commencer, je vous jure que j'ai déjà dit Que je veux que des équipes d'abonnés puissent venir Je le pensais vraiment et ce, ce, ce sera fait C'est juste que pour des raisons pratiques Pour la toute première c'est mieux pour moi De faire en sorte d'inviter des gens que je connais Donc j'ai invité des gens que je connais, des gens de la commu Des gens, des joueurs de l'époque etc Des frérots, bref vous voyez le délire Ce sera comme ça pour La toute première et à l'avenir J'essaierai de faire en sorte de pouvoir inviter aussi des abonnés. Et je vous jure que ça compte beaucoup dans ma démarche de pouvoir faire ça. Il me court après, il me court après, il me court après. Il est là, il est juste là. Je l'ai lavé, ça y est, ça y est, ça y est. Donc, j'ai invité plein d'équipes. Des équipes, euh, j'ai invité Lohan, j'ai invité Risky, j'ai invité, invité Telo j'ai invité Sossik, j'ai invité euh, Ifol, j'ai invité Gotha aussi. Bah après Gotha, pour voir s'il va être chaud. S'il va être chaud, je veux dire de venir, tu vois. Mais en tout cas, j'ai fait les propositions et on verra ce que ça donnera. Mais je pense que ce sera vraiment un tournoi très quali. Ce sera casté sur ma chaîne. Il y aura que des BO3 sauf BO5 en finale. On travaillera le format. Je sais pas encore si ce sera HPSND ou que Rechercher destruction. Ça peut être sympa aussi de faire un truc très... que en rechercher destruction. Ça rappelle un peu l'époque de nos grands frères. Et oui, oui, il y aura un loser bracket et ce sera casté normalement si tout va bien. Par mois minimum Et euh, sans doute par Julien BRK aussi Il était chaud Si euh, la date le convient Si les horaires lui conviennent Je vais également essayer de lui proposer De venir au local Parce que sur mon local On peut faire un plateau Et euh, tu vois euh, Caster un peu de manière propre Tu vois ce que je veux dire Un peu euh, un truc un peu pro Un peu pro Un peu clean Et c'est ce que je vais lui proposer de faire Donc s'il est chaud Je vous le dis Vous allez peut-être ressentir une ambiance Une vraie ambiance de folie Comme à l'époque En tout cas c'est ce que j'espère euh, Retranscrire via ce tournoi Et si ça se passe bien Pourquoi pas le faire en week probable. Pourquoi pas le faire chaque semaine, tu vois Genre, moi, moi, vraiment, le faire un peu chaque semaine, un peu tous les week-ends, ce serait un but. Et puis, on sait pas où est-ce qu'on peut aller. Peut-être faire un jour une finale en LAN, un truc comme ça. Bon, en tout cas, il faut profiter de ce début de jeu quand tout le monde est encore dessus, quand c'est actif, pour tenter des initiatives dans ce style. Et c'est ce que je fais. Et j'espère que vous serez au rendez-vous. Et peut-être que je vous posterai la. Enfin, la VOD sera sûrement sur ma chaîne replay, mais peut-être que je vous posterai, un... je sais pas, un best-of sur cette chaîne ici ou quelque chose. Je verrai. Je verrai ce que je ferai. Euh, comment est-ce qu'on va fonctionner euh... Oh, les possibilités sont nombreuses. Ouf. Oh, ça tente. J'ai cru que j'avais canné, là. J'ai eu extrêmement peur. Pour être honnête avec vous, oui. Ils ont spawn derrière. Oh, dommage. J'ai pris une tête indu. Une tête indu. Une tête que je ne méritais pas. Regardez. Hop, je vous montre un petit coin. Hop là, voilà. Ici, c'est plutôt pas mal pour essayer d'avoir des mecs. Ils sont plus de trois en face, mais bon, on les a un peu explosés. Et ça, ça me fait plaisir. Donc, voilà pour le tournoi, Pour l'arme. Je joue à la type 100, c'est une petite arme très sympa. Et je vous l'ai dit, sur. Oh là là. Sur ce jeu, plus que jamais dans un Call of Duty, les accessoires ont une importance qui est capitale, mon frère. C'est pourquoi il faut monter quasi toutes vos armes niveau 50. Niveau 50, à peu près, c'est le moment où tu vas commencer à avoir les bons accessoires et où tu vas pouvoir avoir du coup une arme correcte et essayer de deviner les bons combos entre guillemets vraiment j'ai jamais vu un call of duty où tu peux autant détruire ton arme si tu mets pas les bons accessoires là vraiment les accessoires ils, ils te font pas gagner que quelque chose ils te font quasi tous perdre quelque chose si tu les mets et c'est ça rend un peu le, le choix cornélien on va dire difficile et c'est pourquoi il faut vraiment grinder cette année pour essayer de réfléchir et avoir les meilleurs combos bon après quand je dis réfléchir il a pas besoin tu vois de Bon c'est Call of Duty quoi, on n'est pas euh, sur un truc de physique chimie ou de philo tu vois mais Tu peux pas genre juste avoir une arme comme ça, tu sais à des moments tu vas tester une arme tu vas dire putain oh, mais elle pue sa mère Et en fait on va voir ce que t'as mis dessus et à ce moment là on va voir que le combo que t'as choisi a gerbé Et on aura moi même j'aurai envie de te gerber dessus tu vois ce que je veux dire donc faut, faut vraiment... Il m'a démoli, <rire> faut vraiment faire attention à ça plus que jamais et, et, et je vais vous présenter des classes Soon, je vais vous présenter des classes pour pouvoir faire en sorte que vous puissiez avoir des choix Et des bons accessoires au global dès que ma connaissance de jeu se sera bien montée Voilà voilà les potes c'est tout pour moi pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu On va regarder quand même le score final, 49 kills, on est top fragger, c'est plutôt pas mal 6 secondes dans le point Hmm, on va dire que c'est pas moi qui ai le plus joué l'objectif, mais on a quand même envoyé du 49-10. C'est une bonne partie validée. Voilà les potes, c'est tout pour moi pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à la prochaine les amis. Bisous